Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui va s'intéresser ce soir à la question du tri sélectif. Et oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais concrètement, il y a des actions qui sont faites sur le territoire, singulièrement celui de la communauté d'agglos du Nord Grande Terre. Pour en parler ce soir, deux invités. d'abord. Monsieur Fabrice Jazaron, bonsoir. Bonsoir, monsieur Chagrin. Bonsoir à toute la Guadeloupe et aux habitants du Nord Grande Terre. Vous êtes vice-président de la communauté d'agglots du Nord Grande Terre, la CNGT, chargée de l'environnement. Et nous avons également avec nous madame Claudie Lombion. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Chagrin. Et vous bonsoir êtes la fondatrice de la, la start-up Triacase. Et on va en parler tout de suite avec vous, au aux si vous le voulez bien. Bien et sûr. Pour parler de cette application que vous avez lancée qui s'appelle BB World. Alors B euh, en anglais qui, qui fait référence à l'abeille. BB World, c'est une application qui nous permet de trier nos déchets et en plus ça nous rapporte. Exactement, trier c'est gagner, c'est le slogan de cette nouvelle application qui fait partie du BB World, donc est start Startup qui a lancé en 2018 le BB World avec une première application qui visait à comprendre de manière ludopédagogique comment mieux trier, bien trier, puisque bah, M. Jazaron l'expliquera c'est ce qui coûte c'est mmh. mal trier, qui coûte beaucoup mmh. à la collectivité, donc c'était un petit peu comment porter notre pierre à l'édifice de façon originale, innovante, et c'est en ce sens que nous avons été, dès 2019, récompensés par le label national de la Green Tech Innovation. Ça s'inscrit dans l'air du temps. On va revenir sur comment ça fonctionne précisément. Mais fait. Fabrice Jazaron... Mm -hmm. On peut dire que c'est une volonté hein, de la collectivité, que c'est un cheval de bataille, hein, que, que, que, on va dire ben, le traitement des déchets et mmh. l'environnement d'une manière générale. Tout à fait, Monsieur Chacran. Donc, il faut savoir que le territoire du Nord-Grande-Terre, c'est un territoire résilient, avec beaucoup de projets en, fait, en matière d'amélioration de l'environnement et de la protection de l'environnement, puisque euh, pour les aspects de la biodiversité, donc, on doit pouvoir construire, co-construire tout ensemble, avec euh, toutes les espèces, et en fait, toutes les actions en fait, innovantes. Qui nous permet, nos collectivités, à favoriser les gestionnaires de tri. On est preneurs et c'est ainsi qu'on accompagne Mme Lombion sur ce beau projet, en fait, qui a amené à s'élargir sur l'ensemble de la Guadeloupe. Si toutefois, l'expérimentation qu'on fait à Monalo fonctionne bien. Mais je suis rassuré, je pense que je suis optimiste, ça fonctionnera oui. très bien. Parce que vous dites favoriser, j'ai envie de dire, peut-être même faciliter chez le citoyen le geste du tri sélectif. Là, c'est notre mission puisqu'il faut rappeler qu'actuellement, on a un taux de refus de tri qui est trop important par rapport à la moyenne nationale. Ce qui est important pour nous, en fait, c'est que le citoyen lambda, le citoyen guadeloupéen, singulièrement sur la grande terre, puisse être adepte en fait, des bons gestes et puisse en fait, répercuter ces bons gestes dans la famille, dans les foyers. C'est ainsi en fait qu'on arrivera à notre objectif. En fait. D'autant qu'il il faut rappeler que ça coûte cher à la collectivité quand on ne trie pas ses déchets. Et qui dit coûter cher à la collectivité finit par coûter cher au contribuables lui-même. Tout à fait. C'est vraiment ça se répercute sur les impôts puisque quand les bons gestes de tri ne sont pas respectés. Nous, après, on est obligé de mettre plus de moyens pour pouvoir trier à la place de, de nos concitoyens. Mais en fait, on, est, on a bon espoir. On sait qu'il y a une prise de conscience qui, euh, qui commence à naître en fait au sein de la population. Euh, les métiers de l'environnement commencent à se développer également en Guadeloupe. Actuellement, avec le l'Organité, on a plusieurs projets sur les métiers de l'environnement. Euh, l'environnement, c'est l'avenir. La, la, la, le, ça favorise en fait, l'économie circulaire et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est être un territoire résilient par rapport à ça et amener euh, tous les projets sous le nord-grande terre pour favoriser la protection de l'environnement, globalement. On, on, va, on va y revenir. Alors concrètement, euh, vous parliez d'expérimentation, c'est le cas avec cette application BB World. Comment ça fonctionne À qui surtout euh, elle s'adresse cette application À tout le monde, à tous les... tous les usagers, mais aussi aux petits, aux scolaires, mais aux, aux lycéens, donc du primaire au lycée. Donc nous avons lancé cette expérimentation qui va durer maintenant euh, jusqu'à six mois, jusqu'au mois de septembre. Donc, elle fait partie des lauréats de l'appel à manifestation des terres de l'éco-organisme qui accompagne oui. au niveau oui. national les euh, collectivités pour la mise en place euh, du tri sélectif sur les territoires et donc dans le cadre de cet appel à projet qui se titulait Collecte collectes innovantes il a été trouvé donc euh, intéressant euh, vraiment innovant à l'échelle nationale cette oui. démarche que nous avons co-construite je tiens à le souligner dès le début avec la communauté du nord grande oui. on a co-construit la candidature C'est un projet d'entreprise mais de la collectivité Tout à fait, c'est oui. en ce sens dans notre démarche en tant qu'entreprise à mission, c'est dans ce sens que porte en fait cette mise en place d'expérimentation de projet dans une définition de nouveau green business qu'on veut mettre en place et donc cette application elle fonctionne de manière très simple, on a voulu qu'elle soit très directe très simpliste, donc quatre étapes premièrement elle est disponible sur les, les tablettes et les smartphones euh, sur Apple Store et sur le Play Store, donc vous téléchargez l'appli BB World Réalité Augmentée ensuite vous jouez donc vous allez insérer, donc, la réalité augmentée fait partie de l'ADN de cette nouvelle application et donc vous allez voir au sein de votre espace dans lequel vous vous trouverez s'incruster, des bagues de tri et donc de façon ludique, il va falloir en 60 secondes compiler le maximum de points et ensuite il faut se rendre dans l'une des bornes qui sont sur le territoire donc il y en a 10 pour la collecte du verre 2 dans chacune des communes et pour la collecte des emballages, donc trois types d'emballages qui sont triés, les bouteilles en plastique les canettes en aluminium et les bouteilles en verre et les emballages sont triés au niveau des deux déchetteries du territoire donc, Alors, moule et, euh, et ensuite on va convertir cela ça. en pont bon d'achat, on achète des, des bons achats qui seront proposés par nos commerçants partenaires sur l'ensemble du territoire du Nord-Grand-Terre. Uh, voilà. Concrètement, ça veut dire qu'on a fait son tri, on a été à la borne, on a joué le jeu parce qu'il y, y a une véritable valeur ludique hein, également, c'est trier ses déchets mais en oui. même temps tout en s'amusant <rire> euh, et, et ça rapporte, vous le disiez, donc, des, des, des bons cadeaux, des bons d'achat. Exactement, alors on parle de ben, gagner euh, du pouvoir d'achat, donc oui. c'est un petit peu notre façon de façon résiliente, M. Chassarron a dit que le territoire est résilient, donc de façon résiliente, on propose aussi cette nouvelle dynamique post-Covid, donc on essaie à la fois de, de jouer, de faire gagner du pouvoir d'achat aux usagers d'une grande terre, mais aussi commerçants d'avoir une nouvelle attractivité, oui. euh, c'est aussi ce qu'on qu s'est fixé. Donc l'objectif, c'est de pouvoir euh, utiliser ces points de façon vertueuse, avec une boucle zéro papier, et évidemment qui s'inscrit dans la démarche d'économie circulaire. Et, et cette application s'inscrit, on, on l'imagine, dans une volonté de changement de comportement de, de, de la population. Ça prend du temps, on le sait, mais oui. beaucoup se posent la question de savoir, ok, on change notre comportement, mais comment euh, la collectivité est-elle prête à accueillir ces déchetteries Est-ce qu'aujourd'hui nous avons les outils euh, pour cela dans le Nord-Grand-Terre Et singulièrement, euh, oui, on peut le dire sur la Guadeloupe. En fait, il faut savoir que sous le Nord-Grand-Terre actuellement, on a beaucoup d'équipements euh, structurants. On a une déchetterie sous la commune de mont une vente. On a une déchetterie sur la commune du Moule, on est en train de construire, il y a le projet déjà d'une construction d'une déchetterie sur la commune de Port-Louis, mais surtout au sein de la collectivité de la CNGT, on s'est associé avec euh, la CARL, la collectivité euh, de Rivière du Levant, et on est en train en fait, de mener un projet de, qui s'appelle Sinoval, c'est une usine de traitement de valorisation des déchets. Ça veut dire que maintenant, avec le Sinoval, le déchet en fait peut être revendu à Albioma à côté pour fabriquer de l'énergie, oui. et c'est en fait en substitution les déchets au bois. Puisque Albuoma utilise beaucoup de bois, de charbon pour euh, alimenter une partie du, du territoire. Donc, c'est là notre mission. Euh, on sait que ça prend du temps. On sait qu'on doit faire beaucoup de sensibilisation, d'éducation. Mais on a bon espoir que cela aboutisse, puisqu'on connaît l'intérêt général. À partir du moment qu'on s'engage sur ce type d'action, quand on connaît l'intérêt général, on sait que ça prendra du temps. Mais on a bon espoir que ça arrive. Mais les changements de comportement, ça passe, et vous l'avez dit euh, tout à l'heure, surtout par les, les plus jeunes, ceux qui seront les adultes de demain. Il y a cette volonté également de toucher le jeune public pour qu'il soit le, le vecteur de communication. De, de, de ce type de geste à avoir. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle on a positionné donc, les bornes et euh, des bacs de tri autour de six établissements scolaires, donc une école primaire, deux collèges et trois lycées. Et singulièrement dans les lycées, nous avons noué un partenariat, donc euh, je remercie et que je salue avec le rectorat de Guadeloupe, mmh. avec trois lycées euh, techniques, hein, du Nord-Grand-Terre, celui de Port-Louis, euh, du Nord-Grand-Terre, celui de Moule, c'est d'Algrès, et celui oui. de gertier Archimède à Bornalo, qui vont avoir en fait une expérimentation dans l'expérimentation, au sein de ces établissements scolaires, nous avons mis en place des bacs de tri de forme originale pour inciter la communauté scolaire d'avoir en fait cette démarche, jouer, trier, gagner au sein des buvettes qui seront à l'intérieur de l'établissement scolaire, par exemple, un panini actuellement à 3 euros viendra peut-être à 1,50 €, qui le sait Ou à 2,50 mmh. €. C'est un peu la démarche aussi de reproduire et de voir en fait, en, en vraiment aussi on cuit très très localisé, de manière un peu chirurgicale, si le modèle qu'on propose, si l'expérimentation sera duplicable au sein de l'ensemble des établissements de France et de Navarre, et pourquoi pas du monde, hein, c'est un peu la dynamique. Ah ben, hein. papa, oui. Voilà, oui. l'objectif c'est de servir, euh, originaire du territoire du Nord-Grande-Terre, j'ai voulu d'abord commencer par ce territoire pour être aussi un territoire modèle, et puis, pourquoi pas bien faire un petit peu des émules, euh, comme le disait M. Jataron tout mmh. à l'heure, à l'échelle de la Guadeloupe et singulièrement à l'échelle de l'ensemble du territoire national. Alors, il y a cette démarche, on va dire, euh, tournée sur le schéma numérique à travers cette application. Mais on sait qu'on a quand même une population qui est, euh, c'est vrai, vieillissante, mmh. donc qui n'ont pas forcément ces habitudes-là. Alors oui, le pari est là pour demain, mmh. mais concrètement aujourd'hui, on invite quand même euh, au tri sélectif entre guillemets traditionnel. On invite également, on invite surtout au tri sélectif traditionnel. Le numérique, en fait, c'est un apport supplémentaire. Il faut savoir que le taux d'équipement aux Antilles euh, est, commence à dépasser, en fait, à être au même seuil que la métropole. Euh, pour les personnes de certain âge, effectivement. Euh, L'arrivée sur le numérique se fait un peu tard, mais rappelons que la crise Covid a accéléré les choses. C'est pour ça que dans les collectivités, notamment dans Grand Terre, on a recruté des référents numériques qui permettent en fait à la population, qui nous permettent en fait de lutter, de lutter contre l'électronisme. Oui. Donc c'est un, un sujet majeur et avec justement euh, le numérique qui se développe, euh, les applications qui nous permettent de mieux trier, on c'est tout un ensemble en fait. Puisqu'on est conscient d'une chose, c'est que pour arriver à notre objectif, il nous faut tous les acteurs. Il nous faut euh, la société civile, les commerçants, qui sont des professionnels, il nous faut l'éducation nationale, il nous faut également les jeunes, parce que souvent le message en fait est plus percutant quand les jeunes, peut-être invite les parents à faire les bons gestes. Oui, Ça, c'est symbolique aussi. C'est un vrai projet de territoire. C'est un projet de territoire. Il nous faut associer tous les acteurs de ce territoire pour arriver à notre objectif, puisque sans euh, l'association commune de tous les acteurs, on n'arrivera pas. Et le Nord-Grande-Terre peut faire valoir d'exemple, hein, vous le disiez à l'instant. Euh, juste une question avant de terminer. Bibi World, alors Bibi, on, on, on fait référence aux abeilles, on, on imagine l'abeille, c'est le symbole même hein, euh, de la régénération de, de notre verdure. Euh, pourquoi ce nom et comment, pour le, justement l'ouvrir à l'international c'est une, ouais. une vraie volonté puisque je me sens avant tout caribéenne puisque ouais. mon objectif est de m'insérer et mon marché premier. reste euh, la Caraïbe et les Amériques, hein, nord et sud. Et c'est surtout que je voulais faire un clin d'œil à notre Bibi national parce que je pense que peu de Guadeloupéens savent que Bibi est une abeille qui est endémique. Il existe une abeille endémique de Guadeloupe qui s'appelle Exomalopsis barchi qui a été découverte à la fin des années 90. Et c'était une façon pour nous de la faire connaître au plus grand nombre, en commençant par les, par les plus jeunes, mais aussi d'avoir cet étendard un petit peu on va dire de façon locales. subliminale, oui. qui oui, oui, permettent de porter les couleurs de la Guadeloupe, je l'espère, le plus haut possible. En tout cas, c'est une belle initiative. Bibi World, on invite donc la population du nord Grande terre population. à télécharger cette application. Tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut rappeler également, nous, en fait, notre volonté politique même pour le Nord-Grand-Terre, hein, c'est de permettre, en fait, euh, à valoriser plus les déchets, parce que euh, le traitement des déchets, ça nous coûte beaucoup trop d'argent pour l'instant. Oui. Et en fait, c'est là la mission, en fait, du politique que nous sommes aujourd'hui. C'est sous ces grands sujets-là, sur ces grandes thématiques, euh, Mutualiser ensemble pour qu'on puisse arriver à un objectif commun qui servira de modèle pour toute la Guadeloupe. C'est ce qu'on souhaite, c'est là notre volonté et on s'y engage et on accompagne en fait les entreprises qui sont innovatrices à ce niveau-là. Euh, le projet de Mme Lombion a été porté dès le début par la CNGT, on y croit et on demande à toute la population d'Iquara et à toute la Guadeloupe puisque ce projet, il faut le rappeler, qui euh, a vocation à ne pas forcément rester en Guadeloupe, mais on fera en sorte, avec l'expérimentation qu'on fera sur terre grande Terre, euh, que ce projet soit porté à l'échelle nationale, pourquoi pas à l'échelle internationale. Voilà. Alors, chers spectateurs, projet. participez donc à ce rendez-vous en téléchargeant tout simplement l'application BB World, mmh. BB World en anglais, hein, bien évidemment, B2E deux fois, World, W-O-R-L-D, on la retrouve sur toutes les plateformes, que ce soit Apple, que ce soit sur le Play Store, on peut charger cette application et faire déjà par ça un bon geste pour l'environnement local. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je précise, réalité augmentée. Oui. Et merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. La suite de nos programmes sur ETV, c'est tout de suite. Bonne soirée. Merci, merci beaucoup.